Recherche de fuite sur une route très passante, au milieu d'un pont qui traverse une autoroute. En corrélation, à travers le pont. Et sur la corrélation, il est très clair indiqué que la fuite est sur la vanne. Donc en coupant la vanne, le bruit s'arrête. Et sur une corrélation en PVC, sur une cinquantaine de mètres, on a bien la fuite sur cette même vanne à 40 cm d'écart. Et sur l'acoustique, on a mis la cloche acoustique à 40 cm, on peut écouter le bruit en direct.